Salut, je suis tellement content de faire ce tuto pour vous. Saisissez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Et dans ce tutoriel, je vais parler concernant la cinquième saison de La Casa de Papel. Non, en fait, ne flippez pas, parce que ce n'est pas encore officiel. Je ne sais pas si y en aura ou si s'il n'y en aura pas. Netflix n'a pas encore précisé si la sortie sera là de la cinquième saison ou bien s'il si n'y en aura pas et au fait et aussi euh, aucun des acteurs de la Casa de partenaires n'a déjà précisé concernant la sortie de la cinquième saison. En fait, si je fais cette vidéo, euh, euh, c'est pourquoi C'est parce que dans la quatrième saison, il y a eu des indices, ils nous ont laissé des indices. Normalement, ils ne vont pas terminer comme ça. Ils ne vont pas terminer parce que juste à la fin, il y avait eu l'athlète qui avait chopé le professeur dans son placard. Et nous ne savons pas la suite, toi, je sais il doit normalement dire ce qui va se passer dans la cinquième saison. Et aussi, il y a aussi Lisbonne qui a intégré la banque de l'espace. Nous devons voir aussi euh, les talents. Et il y a aussi la cousine d'Adenberg qui est dans la euh, banque et qui s'est aussi faire euh, illustrer et qui s'est montré comme un euh, terroriste. Et bon, zéro terroriste, ok, mais elle aussi nous devons voir la suite parce que euh, rien n'est dit là, ça reste flou, ça reste flou. Euh, ils ont dit qu'ils vont venger la mort de Nairobi, mais jusque là, nous ne savons pas comment l'histoire va se passer parce que normalement euh, Nairobi, et est déjà morte. Euh, ils ont toujours euh, en détention euh, le monsieur là qui est euh, chargé de la sécurité du gouverneur. Euh, de la banque d'Espagne. Alors, quelle sera maintenant la réaction du gouvernement envers les braqueurs là Parce qu'ils ont tout foutu à l'air. Moi je pense que ça sera la guerre. Mais je ne vous prépare à rien, mais je vous demande tout simplement de vous concentrer et d'attendre justement la sortie de la cinquième saison. Bon, si du moins, il y a la cinquième saison parce que fort probable qu'il y en aura euh, ça sera vers la fin de cette année la fin de cette année justement le début de l'année prochaine et jusque là vous devez d'abord vous tranquilliser chez vous et respirer parce que c'est pas officiel rien n'est officiel jusque là je suis sûr que vous allez voir des vidéos ici là concernant la cinquième saison mais c'est pas vraiment euh, précis c'est pas vraiment euh, c'est pas officiel. Donc, tout ce que vous aurez comme information ailleurs, c'est ailleurs. Ça restera de mais pour le moment. Jusqu'à maintenant, c'est pas précis. Alors, qu'est-ce que je vous demande? Si vous avez une question concernant euh, comment télécharger certains films ou comment faire des choses, demandez-moi n'importe quoi dans la description. que je vais faire un titre sur ce que vous avez demandé. Ne soyez pas intimidés, soyez libres, euh, faites un petit like euh, sur la vidéo si vous avez aimé et partagez-la aussi à vos amis, pourquoi pas Et en fait, je suis tellement content, euh, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important parce que le jour que je serai informé de la sortie de euh, la cinquième saison de la de Jujitsu, si vous n'êtes pas inscrit sur la chaîne, ça sera difficile pour vous de découvrir la date. Alors abonnez-vous, euh, je suis tellement content de faire ce si tour pour vous. Ciao